Du début à la fin, je dirais que c'est une transformation. On passe par plusieurs phases et états où on se questionne intérieurement pour savoir qui nous sommes, quelles sont les valeurs, quels sont nos besoins, même nos croyances. Et fort de tout ce questionnement-là, on arrive mieux à anticiper et comprendre quelles sont nos interactions avec l'extérieur et donc mieux à interagir avec les gens qui nous entourent. Alors, ce qui m'a marqué dans la formation, je veux dire, tous les, les modules ont été... Euh, intéressant de par leur aspect et leur, leur approche. Si je dois en retenir deux, je dirais le premier déjà, parce qu'il laisse des traces. Parce que lorsqu'on pose des questions sur ses valeurs, ses besoins, ça pose des questions sur son fond intérieur. Il faut être honnête avec soi-même et dans ces conditions-là, on peut arriver à avancer et progresser. Le deuxième est plus technique, c'est la CNV, la communication non violente ou par un outil qui pourrait paraître banal extrêmement efficace et puissant en société, enfin avec nos proches en tout cas. Parce que ça va changer pour moi, ça ne changera pas forcément mes idées ou mes aspirations. En revanche, j'aborde le futur de différentes manières, plus détendu. Finalement, c'est ce que je recherchais, avoir plus de sérénité et de vision large sur l'interaction et les besoins, les agissements. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette formation Leadership Inspirant.